Salut les bébés, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va, nickel. Allez, aujourd'hui on est sur des petits insectes. Voilà, je vais vous montrer ça. On est Michael Après toi. Peut-être que vous l'avez déjà vu, il a filmé quelques vidéos avec moi. Allez, c'est parti. Allez, on va aller voir ça. Je vais vous montrer c'est quoi ces insectes piquants. Est-ce que c'est des guêpes ou est-ce que c'est des frelons Allez, on va aller voir ça Bon, si j'ai mis la tenue, c'est que c'est des frelons Alors, on est sur un nid de frelons européens. Je vais vous montrer ça Et un petit nid de guêpes aussi, polistes Qui est sur une caravane Allez, je vais poser ça Je m'améliorerai après Allez, je vais vous montrer où est placé le nid de frelons Allez, hop, on va tourner Vous voyez, ici la petite cabane, c'est des toilettes sèches, pas en fait, des frelons, ils sont juste, juste au niveau de la fente, on va se rapprocher, voilà, donc ben voilà, si on ouvre la porte, il y a une attaque automatiquement, donc je vais m'habiller, et on va aller voir ça du plus près A de suite les DD. Allez, c'est parti pour le combat Allez, on va tourner la caméra Et on va aller voir ça Comment Si tu veux, mais t'es pas protégé quand même. S'il y en a un qui passe, tu l'attrapes. Allez, c'est parti. Donc regardez-moi ça. Donc vous voyez, on voit que le nid commence à boucher la porte. Donc à mon avis, il n'est pas petit. Pas mis d'aller aux toilettes, hein. ah, mais il est juste là, Alors, il, est vraiment, il est magnifique, bon, je vais me faire attaquer les dédés mmh. imaginez vous êtes là aux toilettes en train de faire un petit besoin et regardez ce que vous avez au dessus c'est quand même un truc de fou hein. le propriétaire il est mort de rire allez on va allumer la poudreuse et on va traiter ça allez. Bon, grosse attaque quand même hein. Donc vous voyez, ça reste dangereux. Hein. Voilà. Attention est terminée. Et... Que si vous en passez, on va refermer la porte. J'arrive. Voilà Bon ben là, il va me suivre hein. Je vais récupérer l'autre caméra Et On va aller voir le propriétaire On va attendre un peu Ah oui, il y a le nid de guêpe à faire. Il y a le nid de guêpe. Ah, à y être. Je vais vous montrer le nid de guêpe. cuit pour eux voilà intervention terminée donc c'est bon il y avait du monde ouais. là ils vont rentrer dans il est juste au dessus en fait tu ouvres la porte il est juste au dessus là euh... plus gros qu'un ballon de basket tu veux tu veux y aller les attraper maintenant les. Oui, oui, ouais. a... Bon, mais ben, je vais aller me déshabiller j'arrive ouais il n'y avait rien à le van ouais ouais allez c'est parti je pose ça et j'arrive un café ouais ce sera parfait un café ouais. okay. Vous voyez les dédés une intervention de frelons européen Le frelon européen est nécessaire, on est en campagne Mais là il s'était vraiment mal passé Imaginez, on a envie d'aller aux toilettes hein, Et c'est l'accident, vibration avec la porte Accident, voilà Donc, J'espère que cette petite vidéo vous a plu euh, Moi j'ai trouvé sympathique M'asseoir dans des toilettes avec un dit de frelon au-dessus Je sais pas ce, qu ce que vous en pensez Laissez-moi un petit commentaire, un petit pouce bleu Et moi je vous dis à très bientôt les DD Quoi T'es pas abonné à DD Frelon